Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Pourquoi nous trompons-nous Comment apprenons-nous et pourquoi a-t-on du mal à apprendre À toutes ces questions, le professeur Richard Emmanuel Istes de Sorvilliers va tenter d'apporter des réponses lors d'un atelier et d'une conférence donnée au mois de novembre à Vienne, dans le cadre de l'Université populaire vienne lys Et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui sur le plateau. Bienvenue, Richard Emmanuel Istes. Alors, euh, vous êtes français d'origine, vous êtes euh, euh, pédagogue. Chercheur interdisciplinaire, conférencier, essayiste, vous avez toute une panoplie d'activités. Vous avez également euh, euh, proposé plusieurs animations euh, tout public qui mettent en lien la créativité et euh, la science. Cette euh, volonté de vulgariser euh, la science et la connaissance, ça vous vient d'où Je crois que ça vient de mon enfance. Euh, J'ai toujours adoré apprendre. J'ai toujours aimé euh, croiser les différents domaines, les différentes disciplines. Et j'ai toujours aimé les transmettre, toujours, toujours aimé les partager. Et depuis, euh, aussi loin que je me souvienne, j'ai aimé apprendre des choses et les expliquer. Euh, ça s'est traduit euh, dans ma carrière par une euh, formation en sciences, en chimie en particulier. Et puis j'ai bifurqué vers euh, la didactique des sciences, les sciences humaines, les sciences cognitives, la philosophie. Euh, jusqu'à passer un doctorat euh, bah, en philosophie et en sciences d'éducation euh, sur le thème des processus d'apprentissage. Mais euh, mes différentes activités ont également toujours tourné autour du partage des savoirs, pas forcément la, trans la transmission, mais le partage, euh, la mise en culture des savoirs, que ce soit au sein des musées, d'associations, de hautes écoles pédagogiques euh, ou de l'enseignement. Alors justement, dans votre parcours, on vous sent euh, très sensible à l'art euh, et à la création de manière euh, au sens euh, large. Euh, vous êtes même actuellement le président de l'association Usine Sonore, qu'on connaît très bien euh, dans la région, qui fait de la médiation musicale. Alors, j'ai presque envie de vous poser la question, est-ce que la science est un art et l'art est une... Euh, est et, et, pardon, la science est un art et l'art est une science Alors, il y a, il y a, il y a, le sujet a été bien creusé euh, depuis très longtemps d'ailleurs. Il y a des similitudes, il y a des grandes différences. Euh, celui qui a mieux décrit la différence, c'est Victor Hugo, dans son introduction du, euh, du Shakespeare, euh, où il décrit la différence entre l'art et la science. Je vous invite à le, à, à le découvrir. Euh, mais pour ma part, euh, en fait, assez, assez tôt, je me suis rendu compte que la chimie ne me donnait pas une vision du monde satisfaisante parce qu'elle était incomplète. Euh, et les scientifiques voient le monde d'une certaine manière, mais j'ai découvert chez les non-scientifiques une autre manière de voir le monde, d'abord dans les sciences humaines, puis dans l'art, qui m'apportait énormément. Et c'est pour ça que je travaille à, de manière interdisciplinaire, parce qu'en fait, en croisant ces regards, on comprend mieux le monde. Mmh. Euh, et, euh, et donc, oui, je vais, on, va, on va mettre de la science dans les activités d'usine sonore, de même que j'ai toujours mis de l'art euh, dans les expositions que je développais à, à Paris lorsque je dirigeais un, un musée euh, art, science, société. Mmh. Alors, le jeudi 2 no, novembre, vous avez proposé un atelier et une conférence, ça s'adresse à qui ça s'adresse au tout public. Euh, nous commencerons par euh, un atelier euh, sur l'utilisation des écrans pour apprendre. Mmh. Euh, les parents ne le savent en général pas, mais euh, grâce aux, aux applications sur smartphone et sur tablette, même oui, mmh. même sur les applications qui ne sont pas pédagogiques, qui ne sont pas faites pour enseigner quelque chose, mmh. on peut apprendre. Même avec Angry Birds, on peut apprendre des choses euh, sur la physique. Et donc j'aimerais montrer cela aux, aux parents qui peuvent venir avec leurs, leurs adolescents, leurs, leurs jeunes, s'ils veulent. Mais mmh. euh, ce faisant, on, on fera émerger les différents leviers des processus d'apprentissage qui seront ensuite développés dans la conférence, formalisés un petit peu plus de manière frontale. Mmh. Alors, si on devait simplifier et donner une définition à apprendre, c'est quoi, au fond Alors ça, c'est très simple. Apprendre, c'est transformer ces structures de pensée. Euh, et alors, ça, on peut le faire à tout âge Alors, on le fait à tout âge, on le fait tout le temps et même sans s'en rendre compte, bien évidemment. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on peut apprendre faux. Hein, transformer ses structures de pensée, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Mmh. C'est pour ça qu'on se trompe C'est pas que pour ça qu'on se trompe. Mais si on a appris faux, évidemment, ça ne va pas nous aider à ne pas nous tromper. Mmh. En revanche, on peut tout à fait apprendre juste et se tromper quand même. Euh, pour quelles raisons D'abord parce que euh, quand on répond à une question, euh, on met en œuvre ces structures de pensée, c'est-à-dire qu'on a une information qui nous arrive, une question, peu importe, un sujet, une problématique, mm -hmm. qui entre en contact avec notre, nos structures de pensée. Et nos structures de pensée essayent de reconnaître la nature de cette information et la traitent. Euh, il se peut très bien, surtout quand on est sous stress, que ce soit la mauvaise structure de pensée qui gère l'information ou la problématique, que ce soit traité au mauvais endroit dans le cerveau. Mmh. Et à ce moment-là, on va répondre faux. Il y a des tas d'exemples qu'on explorera dans la conférence. Je, je jouerai beaucoup avec le public mmh. euh, à ce moment-là, en leur posant des questions, et ils vont répondre faux, et ils vont se rendre, se rendre compte qu'ils savaient la réponse, mais qu'ils ont répondu faux quand même. Mmh. Mmh. Je ne vous donne pas d'exemple, parce non, que ça a dénaturé un petit euh... peu la, la conférence. Mmh. Mais euh, on, on, on se rend compte à ce moment-là qu'apprendre, ce n'est pas seulement construire de la connaissance, c'est aussi apprendre à reconnaître des problématiques et à inhiber, certains réflexes de pensée qui sont non opératoires. Mmh. Donc apprendre, ça peut être, c'est finalement très très complexe, c'est tout un ensemble de choses, mmh. euh, et c'est pas seulement construire de la connaissance, empiler de la connaissance. Mmh. Euh, apprendre, ça peut être aussi transformer son savoir, tout simplement. Mmh. Est-ce que justement le problème, notamment avec euh, les enfants et les jeunes, c'est qu'on se concentre davantage sur le fait qu'ils ne, qu ne savent pas apprendre, ou sur ce qu'ils ne savent pas, ou ce qu'ils n'apprennent pas, que sur ce qu'ils savent, au fond, et transformer cette connaissance-là – Oui, alors les, les gens qui, qui travaillent dans le domaine des sciences d'éducation savent bien ça, mmh. et les professeurs sont formés en ce sens, mais c'est absolument évident qu'on apprend à partir de ce qu'on sait déjà. Mmh. C'est très rare qu'on apprenne de manière euh, brute euh, sur un terrain en friche. Mmh. On apprend toujours à partir de ce qu'on sait déjà, ne serait-ce que parce que ce qu'on qu nous enseigne, on l'analyse euh, à, à, à partir de nos structures de, de, de pensée préexistantes. Mmh. Donc oui, il est extrêmement important de tenir compte de ce qu'on sait déjà, de faire attention à, à ce à, à, à vérifier que ce qu'on sait déjà, c'est bien construit, et ensuite euh, de tenir compte de ce savoir préexistant pour apprendre. Mmh. Euh, pourquoi, au fond, on, on apprend plus vite ou plus facilement quand on est intéressé par, par le sujet Pourquoi, euh, pendant, euh, si on n'est pas, par exemple, intéressé par l'informatique ou, ou euh, la, la, la comptabilité, on pourra nous expliquer 18 fois euh, la même chose sans que notre cerveau l'intègre il y a énormément de, de paramètres pour, qui, qui, qui peuvent permettre de répondre à cette question, mais évidemment, si on n'est pas intéressé à un, à un apprentissage, on aura plus de mal à faire l'effort d'apprendre. Et apprendre, c'est difficile. Et ça, il faut vraiment le savoir. Euh, c'est difficile. C'est très gratifiant. Euh, pour ma part, quand je passe une journée sans avoir appris quelque chose, j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Euh, mais... C'est gratifiant, mais c'est difficile. Donc si euh, on ne trouve pas la gratification, si on ne comprend pas pourquoi on doit apprendre, si on se dit qu'on n'a jamais rien compris et que ça va être encore une, une, comme une peau de banane parce qu'on on va croire avoir compris puis finalement on se rendra compte que non, ça ne va pas, puis que vraiment on est stupide, etc., mmh. c'est difficile. Euh, D'où l'importance de développer des, des environnements d'apprentissage qui sont euh, motivants, stimulants, mais aussi réconfortants. C'est très important de se sentir en confiance pour apprendre parce que c'est déstabilisant. Mmh. Alors on parle souvent du fait que les jeunes apprennent plus vite que euh, lorsqu'on prend de l'âge, hein, que les mécanismes d'apprentissage sont plus lents. Est-ce que c'est un problème au fond bah, D'apprendre plus lentement Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai. Mmh. En fait, euh, personnellement, j'ai l'impression d'apprendre très vite. Simplement, je n'ai pas toujours le temps de le faire. Mmh. En et Quand on grandit, euh, on, on a juste de moins, de, moins de temps qu'avant pour apprendre. Est-ce que c'est -ce est une gymnastique, euh, un, dire, un entraînement du cerveau qui fait qu'on on peut apprendre jusqu'à pas d'âge euh, très vite Oui, bien sûr, c'est évident. Mm -hmm. C'est une gymnastique, c'est aussi, aussi une connaissance de soi. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux conceptions de l'intelligence qui s'opposent. Hein, une, une, une, une conception qui est fixiste, inéiste, déterministe, mmh, qui, qui considère qu'on voilà, mmh. on, on a un capital d'intelligence au départ. Et puis l'autre conception, elle est plus, elle est dynamique. Elle, est, elle considère l'intelligence comme quelque chose de malléable, évolutif. Et on se rend compte que les gens qui portent la première conception, apprennent plus difficilement que ceux qui ont la deuxième. C'est très important de dire ça à nos enfants. Mmh. L'intelligence se cultive comme un muscle, hein, finalement, même si ce n'est pas un muscle. Mmh. Mais ça, la, la métaphore est souvent faite, elle est fausse, mais elle, elle est utile pour dire, on peut travailler son intelligence et euh, si un jour il y a quelque chose qu'on ne comprend pas on le comprendra peut-être le lendemain ou, ou, ou plus tard mmh. et si on a cette vision dynamique de l'intelligence, si on a confiance dans les capacités de son cerveau on va pouvoir apprendre à tout âge et si on, en plus on, on, on développe des, des, des méthodologies d'apprentissage, on apprendra mieux mmh. Alors Richard-Emmanuel Istès, euh, le sujet est passionnant, on pourra en discuter évidemment des heures et des heures mais on a juste donné un petit aperçu au cours de ces 10 minutes le rendez-vous est donné à nos téléspectateurs le 2 novembre qui peuvent s'inscrire euh, auprès de, de l'UP, euh, bienlis pour venir assister, participer à l'atelier et ensuite à la conférence, c'est de 18h30 à 20h pour l'atelier et à partir euh, juste après, ce sera la conférence. Bon vent et merci pour ces explications. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à tout bientôt sur télébinac